Le midi, premier repas, j'ai mon pain nuage avec l'omelette et j'ai pris un petit peu de saucisson et jambon. Aujourd'hui, c'est une journée euh, protéinée modifiée, donc pas de produits laitiers dans ma boisson. Que voici, il y a du lait d'amande et pas du lait de vache, pas de produits laitiers avec. Euh, euh, du café j'ai acheté ça c'est un produit enfin ça n'a pas de calories disent-ils pas de sucre c'est sucré avec du, du sucralose ce n'est pas euh, 100% clean mais c'est une bonne alternative donc ça je mélange c'est au caramel c'est au caramel au parfum donc je l'ai mis ici et ça donne un goût exquis. donc vous n'allez pas manquer des boissons de Starbucks et autres là, ça c'est fait maison et c'est super bon ce soir mon dîner c'est Sleepy Joe je ne sais pas comment dire en, en français mais en anglais je sais que c'est Sleepy Joe euh, ça c'est au bœuf donc c'est la viande de bœuf que j'ai cuit euh, que j'ai cuit au slow cooker donc, ça cuit euh, tout doucement, tout doucement. Donc, voilà ça pour euh, le restant. Donc, je fais ça sur le croque-pot pendant 4-5 heures. Ce croque-pot cuit vraiment hum, vite. Donc, 4 heures, souvent, c'est déjà prêt. Donc, 4-5 heures, ça dépend de la grosseur de la viande. Les autres vont manger avec leur, leur hamburger. Et moi, j'utilise mon pain nuage adapté. Donc euh, ça je vais donc mettre non mais cornichons je mets du piment parce que moi j'aime le piment Mes enfants ne vont pas manger ça donc moi je mets bien le piment pour moi je laisse pour mon mari un peu et je vais mettre un petit peu de fromage aujourd'hui c'est journée sans produits laitiers mais bon je vais prendre un petit peu de fromage j'ai eu euh, beaucoup de d'eau. J'ai perdu beaucoup d'eau ces deux jours. Parce que mon ventre a tourné. J'ai mangé quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis beaucoup, beaucoup vidée. Donc euh, ben, là, je vais essayer de, de me recharger. Donc, je mets juste un petit peu. Et j'ai ici une soupe aux champignons. Donc ce sera ça pour ce soir. C'est Sleepy Joe. Je ferme comme ça. Ça fait un bon sandwich avec ma soupe miami des pancakes bon, c'est une pancake l'autre ça c'est pas très, très bien sorti c'est là mais c'est bon quand même avec du smoothie repas 1 du jour 14 miami ce soir du jour 14, alors j'ai un taco. J'aime faire cette belle salade de taco euh, qui est faite de laitue, de la viande hachée et des, des légumes. Quelques légumes et condiments que je mets. J'accompagne aussi avec du guacamole, la crème sûre et puis il y a quelques vinaigrettes pour ceux qui veulent. Le week-end, j'ai mangé quelque chose qui m'a dérangé au ventre et donc ces jours-ci, je veux manger vraiment léger. Donc, euh, c'est ça pour euh, le deuxième repas du jour 14. Niamis, yeah, j'aime couvrir avec euh, du fil alimentaire comme ça pour que euh, des petits bébés ne s'opposent pas. J'aime pas quand <rire> un voiture est exposé, donc je vais aussi couvrir ça et puis les gens chacun pourra venir se servir. Niamis. Yeah, Busy day today. Aujourd'hui, euh, je vais manger à mon poste. <rire> ma, poste est, ma pause est pratiquement terminée. J'ai juste eu le temps de faire mon, mes scotch. Donc euh, c'est ça avec mon pain euh, nuage. Euh, ce que j'ai mis là aujourd'hui, c'est un jour carnivore, donc pas de produits laitiers. Ça c'est du beurre euh, vegan. Donc c'est pas fait avec euh, du beurre beurre. Enfin, c'est une adaptation. Et j'ai ma boisson. Là. Niami. Ça, c'est pour le premier repas du jour 15. Ce soir, je travaille un tard. <rire> je mange aussi tard. Ça, c'est des courges. C'est des courges. Euh, c'est une petite courge que j'ai coupe au milieu. Donc, ce n'est pas la patate, ce n'est pas... C'est aussi un petit peu de carbs mais moins que la patate, moins que bon, les, pommes de, les pommes de terre. Donc, c'est une courge et j'ai du poulet et un peu de brocoli. C'est ça pour ce soir du jour 15 à...